Qu'est-ce que je peux faire pour la nouvelle tête Il me faut de la thune. Je vais vous dire. J'ai besoin de quelqu'un pour une petite mission de reconnaissance. Les gens racontent des trucs pas nets sur un endroit qui s'appelle la galerie de Pikman. C'est en plein territoire des pillards. Mais ils sont plutôt calmes en ce moment. Et ça, c'est pas normal du tout. Allez jeter un œil et dites-moi ce qui se passe. D'accord. Mais combien ça rapporte Ok le tarif habituel, c'est 200 capsules, mais comme je vous aime bien, je peux aller jusqu'à 250. Les capsules, ça sert à rien. Donne-nous les bouteilles qui vont avec. Épargnez-moi ces conneries de marchandage. Je vais vous dire, c'est le tarif standard ou rien. 200 capsules. 200 capsules pour fouiller des culs Ok, ça marche. Génial Je compte sur vous pour fouiller partout, hein Je vous paye pas juste pour jeter un œil. Au début, je croyais que t'étais Freddy. Et ma copine me dit « Mais non, c'est pas le même chapeau !» Ah, je suis déçu Dépêchez-vous, elle est là Vite, vous en supplie L'autre, elle veut nous faire croire que la Binouse est planquée là. Elle a raté un épisode, celle-là. Ah, un bistrot Ah non, on dirait un genre de secte. Ça va, tu t'ennuies pas trop Désolé, on n'a rien. Et puis c'est pas un bon endroit pour mendier. Que puis-je pour vous, mon enfant Salut, on est médecin, et on cherche un gars qui s'est évadé de l'hôpital. Tu l'aurais pas vu Oui, je le connais. Qu'est-ce que vous lui voulez Il transmet une maladie qui fait exploser le cerveau. Vous le trouverez au sud-ouest du cratère, dans une grotte. Si j'étais vous, je resterais sur mes gardes. Ben, j'ai qu'une garde, mais je suis pas toujours dessus. Elle est petite, et je vais pas l'écraser quand même. Ouais, on a trouvé sa planque. Bon t'es où là Y'a du monde là-dedans Oh Y'a quelqu'un Putain mais c'est quoi ça Putain on dirait Popeye qui on a mangé trop d'épinards. Restez où vous êtes Pas de geste brusque Je sais que vous venez de l'Institut Où est Kellogg Hein Il va me tomber dessus pendant que vous faites diversion Ça ne marchera pas Je ne suis pas bête Je savais qu'il l'enverrait à mes trousses. La ballerine, il nourrit les rats ne me prenez pas pour un idiot. Si, c'est vrai. Et on a son MP3. Vraiment Kellogg était impitoyable. C'est bien pour ça que l'Institut l'a employé toutes ces années pour faire son sale boulot. Je savais qu'il l'enverrait m'éliminer. J'ai essayé de m'y préparer, mais je n'étais même pas sûr de pouvoir m'en sortir. Et donc, vous l'avez tué, hein Alors, qu'est-ce que vous me voulez On doit s'infiltrer chez les buveurs de flotte. On doit y entrer. Attendez, quoi C'est une blague Vous voulez entrer dans l'institut Vous avez perdu la tête Admettons que ce soit possible. Même si vous réussissiez à entrer, ils vous tueraient avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à prendre un risque pareil Ça, c'est mon secret. D'accord. Vous savez quoi Je n'ai même pas envie de savoir. Si vous voulez vous faire tuer, c'est votre problème. Mais je vous préviens, c'est tout ce qui vous attend. Je peux vous aider à y entrer, mais je veux quelque chose en échange. Très bien. On a des boîtes d'épinards. Très bien. Si je vous aide, vous allez faire quelque chose pour moi. Avant d'être obligé de m'enfuir, je travaillais sur un sérum capable d'inverser cette mutation. Il pourrait me faire redevenir normal, vous comprenez Donc si vous allez là-bas, je voudrais que vous le récupériez dans mon ancien bureau et que vous me le rapportiez. Je crois que c'est un marché raisonnable, en échange de mon aide. D'accord On va discuter des détails. Avant tout, est-ce que vous savez comment les synthétiques entrent et sortent de l'institut Euh... Je crois qu'ils bouffent un truc qui leur fait chier des éclairs. Tiens, tiens. Peu de gens le savent. C'est un secret bien gardé. Je vois que vous n'avez pas manqué de vous renseigner. On appelle ça un relais moléculaire. Ouais. Je ne comprends pas tout à fait son fonctionnement, mais ça marche. Oh. Le système vous dématérialise, puis vous rematérialise ailleurs. Pff, je sais que ça a l'air fou, mais c'est la vérité. Ce relais est le seul moyen d'entrer et de sortir de l'Institut. Vous comprenez Ben. Bah euh... Le shell. Ça veut donc dire que vous allez devoir l'utiliser. Ensuite, est-ce que vous avez déjà vu un chasseur de l'Institut Ouais, plein. Ne vous foutez pas de moi. Si vous en aviez vu plus d'un, vous ne seriez pas devant moi. Les chasseurs sont des synthétiques de l'Institut conçus dans un seul but. Tuer. Une mission tourne mal. Un synthétique manque à l'appel. On envoie un chasseur. Ils sont extrêmement doués. Et vous allez devoir en tuer un. D'accord. On va lui péter la rondelle. Il va falloir que vous en traquiez un. Je peux vous dire où commencer et vous aider à le localiser. Mais vous devrez faire le sale boulot. Ok. C'est parti. Bien. Le point d'entrée principal des chasseurs se trouve dans les ruines du CIT. Juste au-dessus de l'institut. C'est là-bas que vous devez aller. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Ah, oh, C'est encore ce vieux jeu là, qui a qu'une seule couleur. Approchez. Ben ça. On n'est pas arrivé jusque-là pour repartir. Vous êtes ici pour la synthétique Euh, presque. Tu chauffes. Si vous n'êtes pas là pour la synthétique, c'est moi que vous voulez. Non, juste un petit morceau. Alors, de quoi s'agit-il On veut ton baladeur MP3. Ça, c'est impossible. Mais si, c'est possible Il méritait de mourir. Sans bloc. Je sais que vous n'êtes pas là pour moi, mais. Je suis un peu coincée, en fait. Je ne peux pas m'en sortir seule. Je vais devoir vous faire confiance. Mais oui, on est venu pour t'aider. Je n'ai pas vraiment le choix, hein. Le garde a mis le mot de passe dans une boîte à outils. Sous l'escalier là-bas. Utilisez-le pour accéder au terminal et ouvrez la porte. Il est dans la boîte à outils. Sous ah. l'escalier. Ok. Bien, merci. Merci, merci. Oh, il est pas fait comme l'autre celui-là. Il a l'air plus évolué. Bon ben merci alors. T'es sympa, merci. Hein. À la prochaine. Ah ben là on a une belle vue. Tu t'en fous toi Du moment que t'as à boire et une bonne baston.